Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les accords piano qui sonnent vous allez faire vibrer votre auditoire encore une fois avec ce nouveau plan donc on va garder la même grille que nous avions utilisé donc euh, lors de la première vidéo les accords qui sonnent au piano la main en or donc si vous n'avez pas vu la vidéo encore une fois allez la regarder, les accords c'était Do majeur, Ré mineur Do basse demi, Fa majeur La mineur, Sol euh, Fa et Do. Alors c'est assez pauvre et on va voir comment on peut transformer cette suite d'accord en quelque chose d'absolument magnifique. Donc, on avait la technique de la main en or, c'était des notes passe-partout, à la main droite c'était Sol Do Ré Sol et on changeait ici, au niveau de la main gauche simplement les fondamentales. Et là on va créer une variante, c'est-à-dire qu'on va jouer non pas Sol Do Ré Sol mais Sol Si Do Sol Waouh Et là ça va tout changer. Écoutez un petit peu cette variante. solutions. donc c'est très c'est très intéressant à utiliser ça crée des dissonances mais c'est juste harmoniquement voilà donc ça crée vraiment des ambiances particulières hein. Voilà. alors on peut évidemment créer des variantes à tout cela à vous aussi d'être créatif et de chercher vos propres plans à partir de ces outils puissants je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous invite maintenant à cliquer sur l'image qui apparaît à l'écran. Vous aurez ainsi accès à une formation offerte sur les accords qui sonnent au piano. Donc on verra des plans insolites pour faire vibrer votre auditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.